Bonjour tout le monde, c'est Madi, j'espère que vous allez bien. Alors, comme promis, je vous fais une vidéo sur l'eau, parce que je vous, je vous l'avais euh, dit, et puis j'ai pas eu le temps de le faire, puis j'ai oublié. Voilà. Et donc, euh, j'ai regardé un petit peu, alors j'ai lu effectivement que la Méditerranée avait baissé, qu'il y avait des problèmes de sécheresse, enfin, d'après ce que j'ai lu. Et que du coup, vous avez des restrictions d'eau. Alors, je dis vous, parce que encore une fois, chez nous, là, en Allemagne, je n'ai pas entendu qu'on avait des restrictions d'eau. Puis en plus, il n'arrête pas de pleuvoir chez nous. Donc, ça me paraît très difficile qu'ils nous disent après qu'on ait des problèmes d'eau. Hein. Enfin bon, je peux vous dire que l'eau, on n'en manque pas. Alors, à propos de l'eau, à propos de, de ce thème, oui, c'est vrai, je voulais vous rappeler que j'avais présenté un générateur d'eau. Alors, je vous me mettrai le, le lien en barre d'infos si certains d'entre vous sont intéressés. Euh, eh bien sachez que ce générateur personnellement j'en ai un. J'ai investi, c'est un budget, ça coûte 2970 euros. Grâce à mon code MADI, vous pouvez avoir une, ré une réduction. Ah je me souviens plus, je crois que c'est 10%, excusez-moi, hein, il me semble. Hein, D'accord En tout cas, vous avez une réduction, voilà. Et donc vous aurez en barre d'infos euh, toutes euh, les informations pour aller commander si ça vous intéresse. Alors c'est quoi ce générateur d'eau eh bien, c'est un générateur qui reproduit le cycle de la nature, qui transforme l'air, l'air dans votre maison, en eau. Voilà. Par contre, c'est vrai qu'il faut de l'électricité. Enfin, si vous avez des panneaux solaires, par exemple, ou si, ou si euh, au niveau électricité, vous vous en sortez, ça consomme comme trois ampoules. Voilà. Trois ampoules électriques, donc ce n'est pas énorme non plus. Et vous pouvez avoir entre 10 et 20 litres d'eau, euh, selon le taux d'immunité. Bon, enfin, bref. Donc, si vous êtes intéressé pour avoir une alternative, sachez qu'il y en a une. Si vous n'avez pas de source à proximité, ou euh, si euh, y a, vous n'avez pas de puits, ou si vous n'avez pas de pluie, voilà, et eh bien, ce générateur est une alternative. Bien, alors, y a-t-il un problème d'eau Attendez, il y a une carte qui s'est retournée, là. Hop. On va demander à mon oracle nature. Y a-t-il un problème d'eau Effectivement. On va demander dans quel état sont vraiment, les euh, nappes phréatiques, euh, voilà, l'eau, les sources d'eau en général en France. Comment sont-elles Alors là, il y a l'eau des montagnes et il y a de la lumière. Ah, ok. Bon, pour l'instant, j'en sais pas plus. En tout cas, il y a de l'eau de la montagne. Donc déjà, a priori, il y aurait bien de l'eau dans les montagnes. Alors, l'eau, en général, en France, y a-t-il un problème Alors là, il y a des choses qu'on nous cache, c'est les ténèbres. Hein ce n'est pas une carte qui est positive, ça. Est, ça fait penser un peu aux enfers. Et si on regarde un petit peu plus près, on peut y voir une espèce de dragon. Enfin, moi, c'est comme ça que j'interprète, sachant que pour ce jeu-là, qui s'appelle l'oracle de nature, il n'y a pas de descriptif. Il n'y a pas de petit livre explicatif. C'est votre intuition. Et moi, je vois une espèce de truc infernal. Bon. Et là, euh, là, il y, a, il y a des choses qu'on nous cache. Hein. Pour moi, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est <rire> qu'à le dire. Voilà, je ne sais pas dans quel sens la mettre. Il y a des trucs qu'on nous cache, mais qui sont maléfiques. Hein, encore une fois, je ne vais pas vous rapprocher. Il y a une espèce d'œil, là, vous voyez. C'est comme une espèce de gueule de dragon avec un œil. Donc, il y a des choses qu'on nous cache. Bon. Alors, est-ce qu'on est bien sur le thème de l'eau On va demander. Il y a aussi un problème... Euh, il y a aussi un problème en relation avec le, le soleil. Des choses coupantes et des choses par rapport à l'eau, justement. Alors, attendez. Ça, c'est l'évaporation. Évaporation. Bon. Il y a quand même un problème, effectivement, dû à l'évaporation. Où il y a trop de soleil. D'accord, donc en fait on a deux choses, on peut avoir effectivement une cause naturelle, parce qu'il y aurait trop de, de soleil, c'est ce que je vois, hein. mais il y a aussi des choses qu'on nous cache. Ok, On va faut que je prenne un autre jeu maintenant, on va demander évidemment à la détrônable Aurora, voilà. S'il y a Indigo qui passe par là, je la salue. Je, me... enfin, je mélange. J'aime beaucoup ton oracle, Véronique, Indigo, qui est très, très bien, qui me parle bien. Bon, enfin, j'espère en tout cas. Après, si je fais des fausses interprétations, s'il te plaît, dis-le-moi dans les commentaires. Je ne me vexerai absolument pas. Au contraire. Alors, qu'est-ce qu'on nous cache sur l'eau Puisqu'il y a des trucs maléfiques qu'on nous cache. Mais il y a aussi un problème de sécheresse. quand même. Il y a quelque chose. Alors, au niveau de l'eau. Donc, il semblerait quand même qu'on ait bien un souci, effectivement. On va regarder. On va mettre une carte à droite, une carte à gauche, enfin, à gauche, à droite. Et là aussi, d'accord Bien. Alors, sagesse, ici, et changement. OK. Ici, il y a une femme et une destruction. C'est marrant, moi, j'aurais plutôt mis dans l'autre sens. Alors, destruction, infortune. Ok, alors, je ne sais pas pourquoi il y a une femme dans cette histoire. Qui intervient. Une femme avec un ego. Ah, bon, ok. Il y a une femme qui intervient dans une histoire de sécheresse ici. Et qui, qui va provoquer une, une catastrophe. D'accord pourquoi j'ai une femme à savoir dans les trois mois Alors peut-être est-ce qu'il n'y a pas une ministre <coughs> pardon Est-ce qu'il y a une ministre de, de... alors je crois pas qu'il y a un ministère de l'eau mais est-ce qu'il n'y a pas une ministre euh, qui serait euh, en charge de ces histoires histoire d'eau <rire> si on peut dire j'en sais rien parce que je connais pas du tout le, la composition des ministères mais il y a quelqu'un là qui est quand même assis sur un fauteuil vous voyez, vous euh, élégant, c'est pour ça d'ailleurs que vous avez l'ego donc une femme importante ici qui va décréter qu'il y, qu y a quelque chose qui ne fonctionne plus une catastrophe par l'eau, c'est pas Alors ça peut être dans les trois mois. Bon, faudra surveiller ça. Et là, on a sagesse et changement. Donc là, il y a des décisions qui vont être prises par rapport à l'eau. Et là aussi, j'ai un effondrement. Bon, il y a des choses qui sont pas bonnes du tout au niveau de l'eau. Hein. J'ai d'une part ici. Un affaiblissement ou un effondrement. Et là, j'ai une calamité. Donc, il y a des, vraiment des choses par rapport à l'eau. Il faut se méfier. Moi, ça va être depuis euh, l'année dernière. Je vous avais dit, attention, on va avoir un problème d'eau. Et effectivement, on a bien un problème d'eau. Mais pour moi, ici, c'est voulu. Et là, c'est pas loin d'être voulu aussi. puisque il y a une femme qui intervient. Mais qui a pas l'air d'être euh, très sympathique. Qui va, déc qui va déclarer qu'on est en catastrophe... Euh, euh, aqueuse. Enfin, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. <rire> en tout cas, il y a une catastrophe au niveau de l'eau. On va nous l'apprendre, on va nous l'annoncer et il y aura certainement des mesures qui seront prises par rapport à ça. Et là, on voit très bien que de façon maléfique, il y a quelque chose aussi qui est provoqué. Et donc, qui doit conduire à des changements ou une mise en place de changements. Alors, lesquels Oups. Alors, il y a des passions. Il y a, mon chat. Il y a ma fille qui est en train d'appeler mon chat. Sauf que mon chat, il est juste à côté de moi. Il n'a pas envie de bouger. Donc, euh, espérons que vous n'entendez pas trop sur la vidéo. Alors, il y a des connaissances ou des informations. Bon, alors, je ne sais pas pourquoi ça sort. Parce que je ne pourtant pas en train de parler du chat. Il bon, faut m'attendre à mettre ça à côté. Bon. Alors, entre-temps, j'ai été donnée à manger au chat. Excusez-moi. Ah, j'ai des messages d'intelligence artificielle. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. Comment à nous casser les pieds avec ça Bon, alors, reprenons. Donc, il y a une volonté définitive ici de provoquer un changement par le biais d'affaiblir tout ce qui concerne l'eau. Bien. OK. Bah, certainement avec les restrictions, moi, je pense. Hein. Et là, il y a quelqu'un qui va nous annoncer une catastrophe par l'eau. C'est vrai que moi je vois en astrologie une catastrophe par l'eau. Je l'avais dit pendant le live. Hein. Je ne sais pas si vous, certains d'entre vous s'en souviennent. Début mars. Vous avez dit qu'il y aurait un problème d'eau et que ce serait plutôt en relation. Euh, avec la, la pollution. Attends. Je ne sais pas si. Voilà. Je sais pas si vous en souvenez. Mais euh, oui, il y a quelque chose. Bon, par va mais il y, y a vraiment une volonté manifeste de nuire, hein, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on a ici On a un accord. Ouais, donc il y a bien un accord, c'est bien ça. Il y a bien une volonté manifeste ici de provoquer une évolution en détruisant tout ce qui est eau, hein, en provoquant la déchéance de l'eau, Oui. Ah, ben, bah, regardez ce que je sors. <rire> bon, bah lui aussi, il a encore à voir là-dedans. Décidément, euh, sur tout le paquet, il faut que je sorte lui. Non, mais c'est fou, hein. Ouais. Et pénurie. Alors, c'est pas les pénuries de, de carburant. Enfin, c'est c'est pas le, le carburant que je so Enfin, comment dire Pour moi, c'est tout ce qui est liquide, quoi. Ouais, tout ce qui est liquide. Il y a une femme brune dans l'histoire. Ah, une femme brune dans l'histoire m'a dit articule. Et il y a des histoires qui vont être communiquées, qui vont remonter par les réseaux. Bon, OK. Alors, moi, je me demande si cette femme brune, elle n'est pas plutôt à mettre ici. Parce qu'il y a une femme qui va annoncer une catastrophe. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai... Mais je pense que c'est le carburant. Est-ce qu'on peut, être... est qu peut y voir l'eau Tiens, il y a les bruxes qui sortent. Ouais, OK. Bon, divina que tu ne vas pas dans tous les sens, s'il te plaît. Parle-moi de ce qu'ils veulent mettre en place, là des et des, des magiciens, bon, ok, on va changer de jeu, Attendez, ça c'est autre chose, le, le, le... une Actu, est très bien, mais il faut faire attention, parce qu'il comme il est puissant, il va vous donner toutes les informations actuelles, Or moi je ne sais pas ce que je veux, moi je veux savoir, qu'est-ce qu'ils veulent mettre en place, bon moi je pense que s'ils si veulent mettre en place, en fait une, une dépendance, hein. on va enlever ces cartes là, pour moi ça ne m'apprend rien, ils veulent mettre en place une dépendance par rapport à l'eau. En tout cas, lui, il est derrière tout ça. Bon, OK. Le problème de liquide hein, ou de éventuellement de d'approvisionnement ici. Alors, par rapport à l'eau. Ouais, regardez, il y a bien une trahison. Voilà, ça, c'est le chat noir, c'est la trahison. Donc, il y a bien une trahison par rapport à l'eau euh, par des gens, dont lui qui ont signé un accord ou qui ont fait un accord ou un contrat pour nous limiter au niveau de l'eau. Oui, très certainement. Et pour faire en sorte qu'il y ait une catastrophe là ou un affaiblissement. Très certainement. Bon, alors ici, qu'est-ce que c'est que cette catastrophe-là qui va nous être annoncée Alors, il y a le cœur. Donc, c'est bien pour les gens. Ah, c'est pour les familles. Ça va toucher tout le monde. Hein. Ça va toucher les familles. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça Ah, il y a un truc de toxic... toxicité de l'eau. Alors, attention, parce que... Euh... Alors, Est-ce que ça peut provoquer des problèmes de cœur Je me demande si la carte n'allait pas plutôt apprendre comme ça. Mais il risque d'y avoir aussi des enfants malades. Il y a quelque chose par rapport à l'eau qui pourrait être euh, ouais, l'eau qui serait euh, toxique c'est ce que je vois moi j'ai vénineux, donc c'est toxique hein. d'où d'où la catastrophe euh, la catastrophe par l'eau ouais attention donc l'eau méfiez-vous euh, Là aussi, pareil, prévoyez. De toute façon, ce que je vous dis, c'est pas perdu, puisque s'il y a rien, bah, vous aurez quand même des provisions d'eau, et ça sert toujours. Et s'il y a vraiment quelque chose, bah, vous aurez des provisions d'eau, et <rire> ce sera une bonne chose. Donc, pensez pour ceux qui ont les moyens, bah, un générateur d'eau, c'est vraiment un bon investissement. Ici, si, au niveau électricité, si euh, si vous pouvez vous le permettre, parce qu'il y a ça aussi quand même. Hein. Ou alors, euh, bah, cherchez euh, à récolter de l'eau de pluie. Ou euh, alors, si vous dépendez de l'eau du robinet, mais attention, parce que ça va réaugmenter hein, l'eau. Hein. C'est comme l'électricité, c'est pareil. Prenez des filtres. Enfin, essayez de trouver des solutions. Ce n'est pas évident avec l'eau, hein, je dois dire. Ce n'est pas évident. Mais je pense qu'on peut aussi leur trouver des solutions. Quel conseil on va nous donner Tiens, on va demander un conseil. Quel conseil par rapport à l'eau Alors, quel conseil par rapport à l'eau Alors, là, il nous dit de faire attention parce que vous voyez, il y a un désert. Donc il faut faire attention parce que on va effectivement, alors déjà avoir une période de sécheresse très certainement sur l'été ici. Donc vous voyez il y a un peu d'ésotérisme donc prévoir en conséquence parce qu'il il y a aussi des questions donc, de sécheresse mais aussi éventuellement de de désert ou de restriction. Alors là il y a la colère qui arrive, ouais. Il y a la colère qui arrive. Donc, les problèmes d'eau, ça va aussi provoquer de la colère. Donc, méfiance aussi par rapport à ça. Bah oui, problème de nourriture, problème d'eau, problème de carburant, c'est bon, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour nous Ouais, et on risque d'être pénalisé, là encore. Hein. Décidément, ils veulent nous avoir à tous les niveaux, quoi. Ouais, ouais, ouais. Il y a vraiment quelque chose. Hein. Il, y a, il y a quelque chose comme une porte, quelque chose qui se ferme. Hein. C'est un mur, hein. c'est un mur, mais euh, c'est des fausses fenêtres. Hein. Donc, il faudra s'entraider là encore. Alors, j'ai quand même de la joie. Donc, on va regarder pourquoi. <rire> la joie dans les étoiles. Ouais, bon, essayer de prendre de la distance aussi par rapport à ça. Et euh, de garder l'espoir. J'ai toujours, toujours ça. Hein ça fait penser à l'espoir en relation avec tout ce qui est au, au dessus de nous voilà faut pas non plus désespérer parce qu'en fait tout est fait justement pour nous faire désespérer c'est ça qu'ils veulent mais là on me dit très nettement euh, que ta joie demeure quoi en gros c'est ce qui me vient en tête hein, que ta joie demeure d'ailleurs pourquoi ben voilà parce que de toute façon euh, tout ça c'est un passage la roue tourne moi, je vois toujours l'enlèvement de l'Église avec cette carte-là. C'est marrant, hein? Bon. L'enlèvement de l'Église, si vous ne savez pas ce que c'est, ben, tapez. Tapez sur Internet, enlèvement de l'Église. Mais si vous êtes euh, croyant et chrétien, normalement, vous devriez savoir ce que c'est. Je ne sais pas pourquoi. C'est pour ça que je pense aussi que j'ai un message, là, d'espoir. Réjouissez-vous. On est à la fin des temps et de toute façon, il y aura ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut relativiser aussi. Hein. D'accord? Bon, voilà. Donc, c'est un message un peu mystique. Vous m'en voudrez pas. Vous savez que je suis chrétienne et croyante. Et que pour moi, tout ça, c'est quelque chose qui est nécessaire, qui est écrit. En tout cas, prévoyons conséquence pour ne pas souffrir du manque d'eau. Parce que ça va encore nous tomber dessus, ça. Voilà, petite vidéo. Donc, merci d'avoir regardé. Et à bientôt. Au revoir.